En es en, tu es en train de créer un autre chemin et tu n'es pas sûr d'avoir créé le bon chemin. Tu te dis, tu t as, t as des doutes concernant euh, alors c'est ça, ouais, tu as des doutes quant au fait que ce soit vraiment un chemin séparé du patriarcat, séparé des règles de, de la famille, des règles du père, et tu te demandes est-ce que c'est le bon chemin du coup ça, c'est posé sur euh, l'indécision, le non-recours à ton instinct. Euh, pourquoi Parce que tu te... Ah oui, d'accord. Tu te fondes sur des détails minimes de ton expérience quotidienne pour tout ramener à ton père. Pourquoi Parce qu'il te manque. Pourquoi Parce que la nostalgie de ton enfance, de comment ça s'est passé, est là. Voilà comment... Euh... Voilà comment ça fonctionne chez toi, visiblement. Si je résume, tu es en train de me servir consciemment le thème de l'autorité, mais ce que tu me sers réellement comme plat, c'est l'amour euh, paternel, l'amour de tes parents. Et que les règles qui tu fais aujourd'hui, c'est grâce à l'amour que tu que as prodigué tes parents à travers leur manière spécifique de te, de te l'amener, à travers leur manière spécifique de t'éduquer, peu importe ton éducation. Tu, si je te le, si je reformule, tu veux être sûr que ta manière de gérer ton autorité dans ta vie soit en adéquation avec... La manière qu'avaient tes parents de poser leur autorité, ce qui te renvoie, ce qui me renvoie à te dire, bah, tu veux être sûr que ton autorité actuelle est bien le fruit de l'amour de tes parents. C'est maladroit parce que je sens de la maladresse derrière. Je sens de l'inquiétude, pas de l'inquiétude. Ça résonne inquiétude, presque inquiétude. C'est l'aspiration de me vivre. Voilà ce sur quoi c'est posé. Et quelque part, cette énergie de, de « je veux me vivre » est comme un trou, un trou lumineux qui t'aspire, mais auquel tu, euh, face auquel tu freines parce que tu es encore accroché à l'amour de tes parents, et ça c'est normal. Il n'y a pas à tout travailler. Ça je renvoie l'information pour le groupe, mais... Il n'y a pas à tout travailler, il n'y a pas à tout couper. Tous les liens ne sont pas à couper, Tous les liens ne sont pas transmutés. On n'est pas, des... pas là pour travailler sur nous. On est là pour se reconnaître. On est là pour acter les choses. En ayant mis une pleine clarté d'esprit et de la transparence sur qui l'on est et d'assumer ça. Derrière, voilà ce que ça résonne pour toi, Maëlysse. C'est, oui, tu es la petite fille. Mais tu crées un chemin où tu es aussi d'adulte, Et il n'y a pas à vouloir transformer quoi que ce soit. Et derrière, ça me dit pour le groupe, on peut parler d'égal et égal avec nos aînés. On peut parler d'égal et égal avec nos cadets. On est sur un même pied d'égalité. De quelle manière est-ce qu'on s'adresse, socialement parlant, dans notre quotidien, à notre famille, à nos amis Le groupe, il est sur, euh, il est sur quoi le groupe Je veux foncer pour tout détruire. Alors qu'on n'est pas obligé... Ah oui, voilà. Le, euh, le... Je vais me calmer un peu. Ce que ça résonne vraiment pour le groupe, c'est recréer un nouveau monde. Et ça c'est, il y a la temporalité dysfonctionnelle. La temporalité, la temporalité dysfonctionnelle, qu'est-ce que ça veut dire C'est vivre les choses. Une graine ne se transforme pas en plante, en arbre, en un jour. Et on a du mal avec ce concept de temps, de temporalité. On voudrait, comme un enfant pressé en fait, vouloir maintenant sans apprécier vraiment le chemin